Innovation technologique et innovation sociale sont deux expressions qui résonnent fortement dans la société d'aujourd'hui. C'est justement l'ambition de l'Université catholique de Lyon de les croiser dans des formations, dans des recherches, par exemple en numérique aujourd'hui, comment être compétent dans ce domaine-là et puis être formé à l'éthique et aux humanités numériques, mais aussi dans les domaines du management de l'économie, des sciences, des langues, des lettres, croisées compétences métiers avec compétences humanistes et compétences éthiques. Dans la tradition qui nous porte, nous appelons cela le développement humain intégral, qui croise justement le développement de la personne humaine avec son sens de la responsabilité, avec ses compétences au niveau du travail, au niveau de l'éthique, au niveau de son engagement sociétal. Voilà l'ensemble qui porte les 19 projets de la campagne de mécénat à laquelle nous voudrions vous associer en proximité avec les enjeux du monde socio-économique d'aujourd'hui.